نورتونا. نورتونا اليوم بيشتخذنا الى الولايات المتحدة الامريكيه الى لوس انجلس بعد ما اكتشفنا مطعم في لوس انجلس من اشهر المطاعم في امريكا اسمه هريسا ريستوران شكاولك <تصفيق> <تصفيق> سيمونير <حلو>. <تصفيق> هريسا ريستوران اللي هو صاحبه الشيف ألان كوين اللي هو معنا على الخط ألو ألو <تصفيق> Bonjour. Bonjour. C'est vraiment bonjour chez nous parce qu'il euh, est 8h45 euh, euh, du matin. Il est 8h45 du matin. Bonjour. Euh, bienvenue sur les ondes de la radio nationale tunisienne. Bonjour. C'est chef Alain Cohen qui est avec nous euh, à l'appareil. Et on va parler de à Restaurant. Oui. On peut parler un peu avec en arabe mon, mon arabe, il est un peu limité. Je comprends plus que je ne le parle. <rire> mais, mm -hmm. mais assez pour être pour, pour savoir ce qui se passe. <rire> mais, euh, Alain, est-ce que vous pouvez nous présenter d'abord euh, l'idée de faire un restaurant à Los Angeles et euh, de l'appeler Harissa Restaurant bah, D'abord, il faut savoir que ce, ce restaurant, il est là depuis longtemps sans mm -hmm. être nommé Harissa. C'est-à-dire qu'en 2005, j'ai commencé une, une compagnie qui s'appelait God Kosher. En 2010, j'ai ouvert un restaurant qui s'appelait aussi God Kosher. Mm -hmm. Et j'ai... Mais dès le départ, j'ai voulu euh, mettre des menus tunisiens. Mais je me suis aperçu que les Américains, les Américains ne connaissaient pas la cuisine tunisienne. Mm -hmm. Pas du tout. Mm -hmm. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai glissé... Quelques spécialités. À travers les burgers, j'ai mis un tunisian sandwich. À travers les, les, les entrées, j'ai mis un petit fricassé. Mm -hmm. Ça pour que les gens s'habituent. Ils trouvent les choses qu'ils connaissent. Ils aiment. Ils reviennent. Et ensuite, ils se disent, bon, on va essayer ce tunisian sandwich. On va essayer cette bricale. On mm -hmm. va essayer cette, euh, fricassé. Et en, on... au début de cette année, en 2010, euh, on a eu la licence de vendre du vin et de la bière, qui est quelque mmh. chose de difficile à, à avoir à Los Angeles. J'ai voulu faire j'ai voulu faire une un annonce dans les médias, les socials médias, mmh. que vous le sache. Et après, je me suis dit, euh, God coacher. Ici, on est connu parce que j'ai inventé, j'ai lancé un produit qui a fait fureur, qui s'appelle la pretzel Hala. Mmh. C'est un, la Hala, c'est un pain qu'on fait toutes les semaines. Mmh. Euh, dans notre communauté, et je l'ai fait auprès d'elle. Mm -hmm. Ça a fait une heure, et tout le monde nous connaissait. Et je me suis dit, quand on dit Godkosher, mm -hmm. les gens, ils vont penser à la challah. Ils ne vont pas se rappeler qu'à côté de la boutique, il y a un restaurant qui fait des plats intéressants, cutting-edge, cutting on appelle ça, à la pointe, mm -hmm. et que personne ne fait dans la ville les couscous, les tagines, les choses comme ça, personne mm -hmm. d'autre le fait. Alors je me suis dit, c'est le moment de faire un... Uh, Rebranding, repositioning, cha un changement mm -hmm. d'image de marque. Mm -hmm. Et quand j'ai pensé ça, je me suis dit, il n'y a, a, a rien d'autre que Harissa. Parce que Harissa, c'est ce qui définit la cuisine tunisienne, à mon avis. Mm -hmm. C'est la sauce qui nous représente à tous, dont on est le plus fier, qui est la meilleure des sauces piquantes, à mon, à mon avis. Mm -hmm. Et ça y est, c'est venu, je me suis dit, ça y est, on revient à Harissa. Et à partir de là, le, devenu, le, le menu est devenu franchement tunisien. Clairement que c'est. Euh, je voudrais rappeler nos auditeurs, Monsieur Alain, que vous êtes né en Tunisie. Je suis né en Tunisie en 1955, oui. Euh, c'est est... Est où C'est Tunis... où en Tunisie À Tunis même, rue des protestants. D'accord. Mmh. Mmh. Mmh. <rire> et euh, on est venu à Paris dans les années 60. Mmh. Mon père avait un restaurant tunisien qui était assez fameux. Il y en a eu deux qui étaient assez, qui étaient assez fameux. Mmh. Le restaurant euh, Le Relais à Belleville et ensuite le restaurant Les Ailes à Montmartre, au faubourg Montmartre. Mmh. Et ces deux restaurants où j'ai grandi, où j'ai appris la cuisine et la culture et le parler et tout ça. C'était des centres de la vie euh, euh, juive tunisienne. Mmh. Et donc, euh, c'est là, j'ai vraiment ce que qui m'a complètement influencé. Et quand je suis venu à Los Angeles, je me suis dit, ça, ça manque, tous ces produits-là me, me manque le, mmh. les, les plats qu'on faisait là-bas euh, ne se trouvent pas ici. Mais je me suis aperçu que c'est un désert culturel euh, culinaire. culinaire, oui. À l'époque, je suis arrivé dans les années 80, à Los Angeles, c'était vraiment désert. Maintenant, c'est une ville où toutes les cuisines du monde sont représentées. C'est incroyable en euh, 30 ans comment a, les a choses ont changé. Mais, et, et maintenant, ils ont les hamburgers avec euh, de l'arissa. Eh oui, alors, encore une fois, ma philosophie, c'est de mélanger l'inconnu avec le connu. Oui. <rire> Donc, mmh. j'ai glissé la dans de hamburger mmh. Et j'ai eu tout à coup, récemment Un prix euh, dans le L.A. Weekly Du meilleur hamburger spicy eh oui. uh. Et grâce à l'Arissa ça L'hamburger la spicy hein. Ouais euh, Donc, euh, c'est mmh. mon approche Les gens dans, dans la bouffe Ils sont timides Ils veulent ce qu'ils connaissent Oui. Une fois qu'ils sont rassurés, ils essayent Mais au départ, il faut les calmer un peu et, et, et la dernière question que je pose, euh, est-ce que vous leur parlez de la Tunisie, de, que ce sont des spécialités qui viennent d'un petit pays au nord de l'Afrique, euh, les oui. épices aussi si. Dès que je m'approche d'une table et qu'on parle, on en vient à la bouffe. Mmh. Je leur d'ailleurs quand ils s'assoient, je leur mets de la Kemia et tout de suite on leur donne un petit peu d'arisa. Mmh. Et euh, je leur explique ce que c'est, et quand ils me demandent des, des conseils, je leur parle de, de, de, de couscous, de tagines, de, mm -hmm. de plats de, de chez nous, quoi, oui. la plupart du temps. Et ça veut pas dire qu'il n'y a pas autre chose, mais, mais c'est ça vers lequel je pousse, parce que moi-même, moi, moi je les aime. Oui, d'accord, c'est sûr. Oui, Monsieur Mounir Millet va pour vous poser une question et moi je vous remercie et je vous souhaite beaucoup de, de chance et de courage. Et merci okay. pour ce que vous faites pour la Tunisie à Los Angeles. Mais il y a une question qui vous vient de notre expert, Monsieur Mounir Millet. Avant de poser la question, d'abord, je dois, je dois vous féliciter d'avoir pensé à votre pays natal et avoir pensé oui. aussi à mettre donc de la rissa dans le hamburger. <rire> Euh, euh, oui. comme vous dites c'est spicy hamburger alors là, il y a oui. beaucoup de gens qui pensent que c'est plutôt fait avec du tabasco mais vous, vous le faites avec de l'arisa yeah. où est-ce est que, est que vous prenez harissa vous la faites vous-même vous où est-ce qu'on la trouve oui. on la trouve dans ma boutique, je la fais moi-même ah, voilà, vous la faites moi-même en plus moi la harissa moi-même d'après la recette de ma mère ah, mmh. bravo, ah, bravo donc vous avez gardé ça. à part le, le, le, le hamburger quels sont les plats particuliers oui. que les Américains ont appris Parce que là, vous faites l'inconnu au connu, c'est très bien dit. D'après vous, quels oui, sont oui, les plats oui. qui marchent le plus Bah, écoutez, j'ai mis depuis longtemps, et puis maintenant ça marche très fort, la brique à l'œuf, oui. le, le cigare à la viande, le, le, le, le fricassé, bah, il se dévore. Aussi spicy, aussi spicy, aussi, aussi spicy, le bien. fricassé oui, oui, mais mais je vais vous dire une chose. Moi, c'est pas le spicy qui, qui euh, m'intéresse parce que c'est pas c'est pas euh, c'est pas difficile de le faire spicy. Il faut mettre plus de piment. Oui. Moi, ce que j'aime bien, c'est la balance des goûts. Oui. J'aime voilà. la balance de la qui est mieux que le tabasco et que les, les sauces euh, voilà. chinoises. Il voilà. vous et vous brûle la et vous brûle la bouche. Exactement. Ce que j'aime dans la moi, c'est qu'on peut reconnaître le goût de l'ail, le, le, le sel. On peut on peut distinguer euh, le, le piquant sans que ça, ça efface tout le reste. Monsieur Dans Allah, un plat, l'arissa, ça aide les, les autres goûts bon. au lieu de les masquer. De quel côté vous êtes placé à Los Angeles Des côtés des films, euh, des, des côtés de Hollywood ou bien au centre-ville Non, au centre-ville, du côté de Beverly Hills. Beverly Hills. Okay. Euh, une, une dernière question, monsieur Alal. Euh, vous vendez la l'arissa oui. à combien de dollars ah, c'est euh, une question. Ah, mais je vais vous dire, oui. j'aurais pu faire un produit de luxe, mais non, j'en ai fait un produit de la vie de tous les jours. Je, le oui. à, je vais vous dire, je le vends à 10 dollars le pound, donc euh, un, un quart de livre, ça revient à un quart de Encore? livre, oui. 3 dollars. Donc c'est vraiment euh, affordable, euh, on dit affordable, ça veut dire c'est très... C'est comme les autres produits que j'ai J'ai des produits comme le merguez Et la feuille de brique et la boussard et Je les fais mon, mon, Ma philosophie c'est que je donne De la, de la, de la nourriture gourmet à des prix euh, de tous les jours oui merci beaucoup ah, encore bien une bien. fois merci beaucoup et euh, on vous souhaite euh, beaucoup de succès auprès des on vous félicite aussi pour le prix euh, du spicy hamburger euh, ça c'est un honneur pour la Tunisie et n'oubliez pas d'en parler toujours de la Tunisie votre pays natal avant, avant que vous raccrochez je vous donne une autre idée oui. avec le spicy hamburger oui. j'ai mis de l'harissa dans la mayonnaise c'est le ça, continue, Oui. Hein. Et, Et qu'est-ce que ça a donné C'est euh, euh, très bon, c'est un très bon Et mariage. Euh, je voulais dire encore une petite chose. Mm -hmm. Je suis très fier des Tunisiens. Bravo. Oui. Bravo. Je suis très fier que les Tunisiens sont un pays démocratique. On vous salue, merci. on vous salue, merci beaucoup et encore une fois parce que cette rubrique c'est pour les Tunisiens qui se distinguent à l'étranger, qui font parler de leur pays à l'étranger et qui euh, hissent le drapeau tunisien euh, hors des frontières. Merci beaucoup euh, chef Alain Cohen euh, pour cette intervention. Au revoir.